Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, on va découvrir le nouveau pass de combat, chapitre 3, saison 5. Allez, let's go, c'est parti Donc, les amis, dans cette vidéo, on va découvrir les 7 skins du nouveau pass de combat. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va découvrir le skin bonus. Allez, on va passer au premier skin allez bon. donc le premier skin qu'on va découvrir les amis quand vous voyez l'image c'est Midas argenté et vous pouvez euh, franchement il est super beau il est vraiment stylé et vous pouvez découvrir un trait gratuit qu'on aura aussi euh, sur fortnite voilà le prom euh, de Midas le deuxième skin est janou euh, c'est le chef de la loutre les amis c'est le chef de la loutre imaginaire voilà, Franchement plutôt stylé Et le skin aura Plusieurs euh, Variantes différentes Et devinez quoi Comme vous le savez peut-être L'origine était en fait liée avec la reine des cubes Elle va faire son grand retour Il semble qu'ils vont unir leur fort Et il semble en fait Que l'origine était en fait Autrefois un roi Et c'était nommé le roi des cubes Comme vous pouvez le voir à l'image. Voilà, franchement, ça devient vraiment intéressant J'ai hâte de découvrir, franchement, l'événement qui va arriver euh, de la saison Franchement, en direct, ça va être tout top Ça va être vraiment top Vraiment Allez, on va passer à la suite euh, du passe-combat Allez, let's go Comme vous le savez, peut-être, déjà, lors du dernier événement que nous avons vu euh, Le Dr. Sloan étant complètement éliminé mais personne n'a réellement confirmé qu'elle avait disparu. Il semble qu'elle se soit échappée. Et maintenant, est de retour dans l'univers Port Nike, Et on voit l'aperçu du skin. Elle aura deux tenues différentes. Et comme vous pouvez le voir sur Geno, ils ont la même tenue. Regardez. Regardez Geno, ils ont la même tenue. Vous voyez c'est pas une coïncidence. Donc, euh, encore une preuve que euh, c'est possible que Dr. Sloan revienne. Regardez. Encore une autre preuve qu'ils ont tous euh, le même style. Voilà. Ouh là là, ça serait... Ça devient intéressant les amis. Hein. Ça devient intéressant. Attention, encore une fois, euh, les amis. C'est des recherches que j'ai faites euh, sur des rumeurs, sur la possibilité que... Euh, les gens reviennent, mais attention, il faut prendre hein, les informations avec des pincettes, hein, les amis, d'accord Voilà, donc, ça euh, reste euh, à confirmer tout ça, mais je pense que hmm, c'est vrai, hein, je pense que ça va bientôt arriver. Dr. Sloan, on le savait, franchement, moi, je m'en doutais un peu qu'il allait faire son retour, je m'en doutais, mais je ne savais pas encore quand. Donc, le Dr. Sloan serait de retour sur le la saison 5. Allez, passons au cinquième skin. Le cinquième skin, les amis, comme vous savez, euh, en ce moment, dans les bases euh, de combat, il y a toujours un skin drôle. Et bien là, on va parler d'un skin drôle. Allez, on va regarder les images. Let's go. Donc, comme je le disais, les amis, on va parler d'un skin drôle. Et le cinquième skin, c'est notre ami Miaou, qui fait son grand rond-tour, les amis. Oui, regardez. Regardez les images, comme vous pouvez le voir Miaouz fait son grand retour Voilà, il va être euh, Franchement, il va être stylé, il est vraiment stylé Le Miaouz, vraiment Regardez, franchement, il est stylé comme ça hein. Franchement, il est vraiment stylé Vraiment, il n'y a pas de mots. Waouh Miaouz, ah, il est vraiment stylé Je sais pas quest ce que vous en pensez, mais il, était, il est vraiment chouette J'aime bien, j'aime bien on est, déjà, on est déjà au sixième skin Les amis, le sixième skin Franchement, il est un Franchement, pourquoi intéressant ben, On va le découvrir. Ben, tu suis ton image et allez, let's go C'est parti Voilà pourquoi il est intéressant, les amis, si vous vous jetez un coup d'œil, il semble que cette créateur a réellement absorbé toute l'énergie du point zéro et se dirige probablement vers la description de l'univers Fortnite tel que nous le connaissons, les amis. Et oui Et oui Et on a aussi découvert euh, ce spray. Les amis, et devinez quoi Ce skin existe. Regardez à quoi il ressemble sur la nouvelle saison maintenant. Il est vraiment stylé hein, les amis. Vraiment stylé. Regardez, plus en détail. Et vraiment chouette. Chouette. Franchement, plutôt chouette, le skin de euh, la créature. Franchement, plutôt chouette. Là, les amis, là, on va découvrir les prochaines collabs qui nous attendent euh, sur la euh, saison 5. Euh, tout d'abord, regardez, les amis. Tout d'abord, il y aurait la collab, euh, encore, avec un Spider-Man, euh, Max Morales. Euh, comme vous pouvez le voir à l'écran, franchement, il s'annonce plutôt chouette. Vraiment. Et il y aura plusieurs tenues aussi. Euh, ce euh, Spider-Man La deuxième collab les amis J'en avais déjà parlé dans une précédente Vidéo que vous pouvez retrouver juste là C'est euh, Notre ami Peter Griffin Voilà Peter Griffin qui sortira Dans la saison euh, 5 De euh, Fortnite Donc voilà les amis qu'est-ce que je pouvais dire Sur le nouveau pass de combat Qui va arriver euh, Je le rappelle vers le 5 Décembre euh, il me semble, mais après, la date reste à confirmer, bien sûr. Mais je pense que ça arrive vers le 5 décembre. Donc, j'ai hâte vraiment de découvrir déjà le nouveau euh, événement qui va arriver sur Fortnite. Et le nouveau pass de combat. C'était Ch'ti, les amis. Je vous dis ciao bye-bye. Prenez soin de vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ouh Ou un prochain live. Ouh Ou un nouveau short YouTube. Eh ouais, attends je fais des shorts YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la playlist des shorts. Je vous la mets juste là. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Bisous, bisous. Et à bientôt. Ciao.